Merci, Tartine par là. là. Mmh, mmh, mmh. mmh. oh, oh. hey, salut toi. J'ai tellement bien dormi la nuit dernière. Ça va être une belle journée. Oh, oh. oh. oh. c'est Yeti. Allô, Yeti? Oui oui. Ah, oui, oui, on va jouer ensemble à 10 h ah, il passait 10 heures mmh. Mais comment on fait pour savoir qu'il est 10 heures euh, Yeti, mmh. j'arrive tout de suite. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Ah. Salut Yeti. Mmh. Je suis vraiment désolé. Mmh. Est-ce qu'on joue maintenant mmh. ah, Parfait. Bon, on met les pions là. Ah. Mmh. Oh, oui, tu prends le bleu. Mmh. Oh, un instant. Mmh. Oui, allô ah, mais mi Gato! Mais, mais où es-tu? Je suis chez Yeti. Mais, mais le thé est prêt! Et es, mais, mais il est quelle heure? Il est passé midi! Passé ah, midi? Oui! J'arrive tout de suite! Yeti! Hein? Je suis désolée, il faut vraiment que j'y aille! Bonne partie! Ah, J'ai tellement là! Ah! J'ai-tu une araignée sur mon plafond? Oh, ah, Christopher. Oh, Christopher, finalement, finalement. Voici ah. du bon thé chaud. Merci. <rire> <Chanté>. Santé! <rire> Santé! Oh, mais non! Oh! Mais le bon thé chaud que j'avais préparé est maintenant du thé glacé de l'idée! Oh, je suis désolée, mamie. <rire> mais. Christophe! Mais tu portes une montre. Oui. Euh, mais pourquoi es-tu en retard? Euh... Je ne sais pas encore comment lire l'heure. Mamie Gâteau, mm -hmm. la vérité, c'est que... Un instant. Oh. Mais... Oui, allô? Christopher, où es-tu? Je suis chez Mamie Gâteau. Je bois un bon tiche euh, glacé. Pourtant, l'horaire indique que tu commences à travailler à une heure. Mm -hmm. Il est passé une heure! Passé une heure? Oui. Oh non, pas encore! J'arrive tout de suite! Mamie Gâteau, mmh. je suis désolée, mais je dois y aller. Merci mmh. pour le thé! Mais non, mais, mais, oh. mais attends, Ah! Oh. Oh. oh! On dirait qu'il manque du sucre à enfin, Christophe! Ah! Oh. Oh. Oh, José. Oh. Maintenant, c'est moi qui suis en retard pour mon cours de mime! Ah, oh, mais merde! Mais... Oh. Je suis désolée, José. Vraiment désolé. Oh. Oh. Il faut vraiment que j'apprenne à lire l'heure. Oh. oh, mais je sais qui pourrait m'aider. Mais après le travail. Tu es prête, Noisette? Hey. Oh non! Encore! Oh. Une dernière fois, une dernière fois! Oh. Ah! Bonjour, Talcy! Hey. Bonjour, mademoiselle! Hé! Hey, yes. tu es là! Oui! Hey. <rire> um, J'ai besoin de votre aide. Ah oui? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Si, je ne sais pas comment lire l'heure. Est-ce que vous pourriez m'apprendre? Mais bien sûr, oh, oh, oui. C'est <rire> <rire> ma spécialité! Oh. Oh. <rire> hein, toi, loisette! 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, 6h, 7h, 8h, 9h, 10h. Donc, si je comprends bien, lorsque la grande aiguille pointe vers le haut, la petite aiguille indique l'heure exacte. Mmh, exactement. Oh. <rire> et maintenant, quelle heure est-il? Oh. Tu veux m'aider à trouver l'heure? D'accord. La grande aiguille pointe vers le haut. Mmh. Et la petite aiguille pointe vers le 8. Il est donc 8 heures du soir? Exactement! Oh. Yeah. Oh. oh, bravo Christopher! <sit> tu es un vrai champion! Tu sais maintenant l'heure. Oh. Oh. Wow! 8 heures du soir! <sutéril> Et c'est l'heure du dodo de noisette! Et de Tati Gâteau. Oh. <sutéril> <sutéril> <sutéril> Merci de ton aide aujourd'hui! À la prochaine!